L'expérimentation française de l'usage médical du cannabis a débuté le 26 mars 2021. Elle consiste à tester en situation réelle l'utilisation du cannabis médical pour des patients dans des situations cliniques particulières, dans des indications particulières réfractaires aux autres traitements. Et donc cette expérimentation va... Euh, durée jusqu'au 26 mars 2023 donc elle consiste en fait à prescrire du cannabis médical donc cette prescription se fait euh, dans des centres Spécialisés volontaires sur, sur tout le territoire français et donc les médecins prescrivent du cannabis médical sous différentes formes, sous forme d'huile ou sous forme de, de fleurs à vaporiser et donc le, les médecins suivent chaque mois euh, les, les patients qui sont traités dans le cadre de l'expérimentation, regardent l'efficacité, les effets indésirables. Également, nous sommes en train de regarder et d'évaluer la possibilité de généraliser cet usage médical du cannabis dans le cadre de l'expérimentation. Les indications du cannabis médical en fait sont basées sur une, une évaluation de l'efficacité qui ressort dans les littératures internationales, bien qu'on ait assez peu d'essais cliniques. Et les indications du cannabis médical dans le cadre de l'expérimentation, elles sont de cinq types. Les douleurs qui sont réfractaires aux autres traitements, les épilepsies également réfractaires aux autres traitements, les spasmes dans la sclérose en plaques. Également, euh, on utilise le, le cannabis médical pour l'expérimentation dans le cadre de soins palliatifs pour certains patients. C'est pareil, hein, quand les autres traitements sont soit inefficaces, soit mal tolérés. Et également, dans les conséquences de cancer, de traitement du cancer ou de traitement anticancéreux. Les professionnels de santé qui font partie de l'expérimentation du cannabis médical en France, que ce soit les médecins spécialistes, les médecins généralistes ou les pharmaciens, sont tous volontaires. Seuls ceux qui ont décidé de participer à l'expérimentation peuvent le faire, donc ils doivent se former et également participer à l'entrée dans un registre d'un certain nombre de données médicales. Alors actuellement, cette façon de faire, c'est-à-dire de mettre en place l'expérimentation, peut paraître assez lourde parce qu'en fait on a une, une, une, une formation obligatoire des professionnels de santé, mais qui, malgré tout, qui était malgré tout nécessaire. On a également effectivement le remplissage de ce registre qui va être aussi un frein pour les professionnels de santé. Ça prend du temps aussi et ça prend du temps aussi pour les médecins d'avoir la consultation avec ce type de patient. Donc ça, ça peut être éventuellement un premier frein. Alors après, c'est vrai qu'également, on a certains médecins qui estiment qu'il n'y a pas encore assez de preuves médicales et pas encore assez d'essais cliniques qui prouve d'une façon absolue l'efficacité du cannabis et son rapport bénéfice-risque. Donc effectivement, dans certains cas, certains médecins peuvent avoir des réticences justement pour prescrire du cannabis médical ou prendre leur lait de prescription. Et c'est vrai que ça, on le rencontre. Mais c'est vrai également qu'on voit aussi des médecins ceux qui participent à l'expérimentation, on a leur retour, qui sont, on va dire, extrêmement encouragés justement par, par cette utilisation du cannabis médical, et donc ça c'est un point important. Mais c'est vrai que les réticences, on va dire, de certains médecins qui, qui doutent en raison du faible nombre d'essais cliniques de l'efficacité du cannabis, également, ça, ça peut être un frein aussi à la prescription de cannabis médical par, par, par, par, les, par ces médecins-là.